Et hey bonjour à tous c'est Mr. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Mario64 aujourd'hui ce sera Mario 54 mais à la première personne Donc on va le jeu tout de suite hey, Mario. Bon, bon ça y est des bugs hein, regardez je suis en Les gars. Magnifique. <t 'en> <t 'en> L'écriture. Au début du jeu Mario, je pense qu'il est euh, dans le sol et dès que le jeu de... qui va apparaître. un bout de débat maintenant je reprends qu'il y a quatre codes couleurs mais... et ça fait vraiment la... Euh, on voit vraiment ce qu'il voient Mario et... bah putain c'est bien fait regardez euh, Mario voit devant lui voilà on va faire quand même en anglais donc ce serait first person ok Bon, j'ai évité oh attendez <rire> On va essayer on fait 10 minutes de vidéo mais si on n'a pas récupéré beaucoup d'étoiles on fait quand même 10 minutes alors faut jamais faire des glissades je galère hein. pas très Comment il fait Mario s'il voit comme ça ah, Vous lui posez la question. <rire> en même temps c'est pas lui qui se contrôle, sinon plus contrôle. Bon, temps, ça semble logique. Il y a pas de passage. Ah si. ils vont faire quoi Mario 64 à la première personne aussi. Euh, euh, à la version DS hein sûr euh, euh, imaginez Mario Kart 64 à la première personne à ah, lui d'un coup je sais pas, pas c'est comme ça qu'on voit Mario hein. ah, euh, Mario là il voit comme si c'était c'est mettre un personnage dans ce cas -là. Hein, quand il fait une mouvement de tête bah ça le fait aussi à la caméra ouais, bien, bon, bon des fois il y a que quelques le que problème quand on, fait, quand on fait ça par exemple on peut attraper Super, on recommence une pause Je peut-être peut essayer de toi. D'accord Ok, quand j'appuie sur. Genre... Eh hey, la caméra se bloque et ça met la caméra avec Mario. Ah c'est mieux pour se repérer pendant le boss. beaucoup Operé. Ah oui, non, on le voit si chacun fasse des trucs de, de chose. Chose. Bon. Il y a beaucoup. Débilos. Ouais, débilos. Euh, euh, euh, en dessous de la map. Mais marre Et de faire euh, l'étranger. Bye. <laughs> je non, non, non, non, c'est non, non. Oh. qu'on voit quand même. Qu'on va s'arrêter là, parce que j'aime je, je, pas ça. Franchement, c'est très bien. C'est une très bonne idée. un peu plus dur. Mais. Je plutôt Ah, j'aurais pas dû mettre. Bon, okay. Bah, écoutez, on va s'arrêter ça. Et bah écoutez, on va ça on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci. Merci à tous Merci à tous d'avoir oh, regardé cette vidéo. De ce que vous et à bientôt pour une prochaine vidéo Sur un... okay. Et euh...